Donc on va commencer un nouveau thème qui est celui des probabilités et puis dans un premier temps donc pour faire des probabilités il faut compter, euh, compter des choses Et puis dans un premier temps on va s'intéresser à différentes manières de présenter un un problème de numération, donc de comptage. Et puis, donc on devrait normalement réussir à faire tout ça aujourd'hui. Et le premier la première représentation à laquelle on va s'intéresser, c'est le diagramme de Venn, que vous avez peut-être déjà vu en première année. quand vous avez fait l'introduction aux fonctions. Quand on utilise des diagrammes de Venn pour montrer un peu la, euh, comment on définit une fonction. Donc on va commencer tout de suite par un exemple. L'arithmétique. Donc on s'intéresse à tous les nombres entre 1 à 15. et 15. L'ensemble des nombres entiers de A à 15. Donc on va représenter ici ce grand rectangle. Et puis, parmi ces nombres, on va faire un peu de tri. On va prendre ceux qui sont multiples de 2. Dans ce cercle, on va nommer cet ensemble A. Donc c'est tous les nombres multiples de 2. Et puis, ceux qui sont multiples de 3 si ça veut bien le faire voilà qu'on Qu va appeler l'ensemble B j'ai mon ordinateur qui est en grève alors je vous laisse euh, compléter le le des dessin. Et puis après, on regardera ensemble un petit peu. Vous devriez avoir dans cette partie-là les nombres qui sont multiples de 2 uniquement, dans cette partie-là les nombres qui sont multiples de 3 uniquement, et puis à l'intersection des deux cercles ici, donc des deux ensembles, vous trouvez les nombres qui sont à la fois multiples de 2 et de 3. Et puis en dehors, vous trouvez tous les autres, donc en l'occurrence ici, les autres. Donc 1, 11, 7 et 13, c'est de nom premier. Et puis 5. Et puis multiple de 5. Voilà donc. Et puis, on vous demande ici. Les nombres qui sont multiples à la fois de 2 et de 3. J'ai plus ou moins dit, c'est ceux qu'on trouve ici à l'intersection. Et puis, les nombres qui sont multiples de 2 ou de 3. Et puis là, il faut faire attention avec le vocabulaire. Je vais 2. Donc, c'est. Ça rassemble ici deux ensemble. très clair hein, parce que j'ai mis en bleu. Donc ce sont les multiples de 2 ou de 3. Il faut faire euh, attention à ce ou en mathématiques. Ou ça veut dire l'un ou l'autre ou les deux. Donc, multiples de 2 de 3 ou de 2 et 3. Dit autrement, ça veut dire multiple d'au moins 2 ou 3. Ça peut être l'un, ça peut être l'autre, mais 6 est aussi considéré comme un multiple de 2 ou 3, puisqu'il est multiple de 2. Il est au moins multiple de un des deux éléments. Ce qui pose parfois problème dans la compréhension. Donc il faut bien, euh, bien comprendre la signification du ou mathématique. Au moins l'un des deux. Et ça peut être les deux, puisque si on a les deux, on a au moins l'un des deux. Un nombre qui est multiple de 2 et de 3, il est au moins multiple de un des deux. Il est multiple des deux, mais. aussi au moins un des deux. Donc voilà ce qu'on appelle un diagramme de veine, représenté par une espèce de, on dit souvent une patate. Une courbe tour et simple. On peut faire des cercles, on peut faire des choses qui ressemblent à ça. Et puis... Mathématicien anglais, Monsieur Venn. Donc très utile pour euh, pour dénombrer différents éléments. Vous verrez des exemples euh, après. Alors un petit peu de vocabulaire. Un petit peu de vocabulaire. Donc on parle d'union, d'intersection. C'est ça. Donc c'est l'intersection de A et B, et c'est ce qu'on va trouver ici. C'est les éléments qui sont communs à la fois à l'ensemble A et à l'ensemble B. S'il n'y a pas d'intersection, on dit que A et B sont disjoints. Donc on peut avoir des cas où il n'y a rien du tout en commun à A et à B. donc là on a l'ensemble A, l'ensemble B parle de la réunion ou de l'union de A et B qu'on note comme ça A avec une espèce de U A union B on retenir que dans ce sens là c'est U U comme union dans le sens c'est l'intersection et donc c'est tous les éléments qui appartiennent à A ou à B et comme j'ai dit il faut faire attention faut préciser ici c'est un U inclusif c'est-à-dire qu'un élément qui appartient à A et à B appartient à A ou à B, en mathématiques en tout cas. Dans le langage courant, quand on vous propose deux options, est-ce que tu veux manger, je ne sais pas moi, un gâteau au chocolat ou une pomme Souvent on vous propose soit l'un soit l'autre. Ça veut dire que vous pouvez choisir entre l'un et l'autre. Euh, vous pouvez aussi prendre les deux. Si on vous propose soit ça, soit ça, en général, dans le langage courant, ça veut dire qu'on vous propose soit l'un, soit l'autre, mais pas les deux en même temps. En mathématiques, c'est un peu différent. Le OU, il inclut aussi le fait d'avoir les deux en même temps. Et puis, on a ici l'ensemble complémentaire qu'on note avec une barre dessus, donc A barre et ce sont tous les, tous les éléments qui n'appartiennent pas à un ensemble donné donc tous les éléments qui n'appartiennent pas à A. donc A bar ici, c'est tout ce qui se trouve en dehors de A je reviens en arrière là. A union B tous ces éléments là et donc tous les éléments qui se trouvent à l'extérieur de A union B on va les noter A union B bar par exemple A union B c'est tous les éléments qui sont là ces éléments qui sont à l'extérieur, le 1, le 5, le 7, le 11 et le 13, eh bien, c'est les complémentaires. L'ensemble qui est à l'extérieur ici, c'est l'ensemble complémentaire de l'ensemble A union B. On ne va pas rentrer trop en détail dans ces notions d'ensemble. Toute une branche des mathématiques qui s'intéresse ensemble. Donc qu'est-ce qu'on a voilà. Et puis, je vous laisse faire ici ces quatre exemples-là. Ceux qui sont un petit peu les âmes sensibles. Euh, L'exemple 1.4, il est tiré de la littérature française, enfin pas de la littérature française, de c'est un texte en vieux français, euh, Le carnage de, de Rabelais. Donc, il y a un petit peu, euh, on parle de, de mains coupées, euh, dieux euh, arrachés, de bras coupés, d'œils crevés, de jambes coupées. Donc vous les faites tous là le 1.2 à 1.6 à d'autres types de diagrammes. Donc le diagramme de Carole, qui est un diagramme en, ta, en forme de tableau. Euh, Un personnage qui était euh, doué de multiples talents, puisque il était à la fois écrivain, celui qui a écrit Alice au Pays des Merveilles, photographe, mathématicien, etc. etc. Donc un diagramme de Carole, on peut... Le... Je vous montre un exemple après, mais on peut le représenter ainsi Donc c'est un tableau avec deux entrées et puis chacune des, des colonnes ici, enfin la ligne et la colonne ici représentent euh, différents ensembles et puis dans les différentes cases on met les, teintes, les intersections donc le nombre d'éléments à l'intersection des deux ensembles qui sont donnés ici, donc entre A1 et B1, entre A1 et B2, entre A1 et B3, etc. Et puis, en bout de ligne ici, et puis en, en bas du tableau, on trouve le total, donc colonne par colonne, le total des différents ensembles, et ligne par ligne aussi, le total des différents ensembles. Alors, de manière peut-être un peu plus clair. Voilà à nouveau l'exemple avec cette classe de 30 élèves dont 19 sont des filles avec 25 élèves qui étudient l'anglais en première langue et parmi eux tous les garçons. Donc on peut mettre ici filles, garçons, anglais, pas anglais et puis essayer de compléter le tableau pour retrouver les... Donc, peut-être une chose qu'il faut préciser encore les différents ensembles ici qu'on met sur la, ligne, donc sur la ligne ici et sur la colonne ici, ça doit être des ensembles qui sont disjoints, donc ils n'ont pas d'éléments en commun. Donc, on considère ici que les filles sont des filles et les garçons sont des garçons. Euh, L'autre, c'est un peu plus clair quelqu'un fait de l'anglais soit il en fait, soit il n'en fait pas, mais il ne peut pas à la fois faire de l'anglais et pas faire de l'anglais. Filles et garçons, c'est moins, euh, moins évident. Mais bon, voilà. Euh, donc 25 élèves au total, on nous dit que... Je ne sais plus ce qu'on nous dit, donc on a 25 filles, non, on est On a 19 filles, Voilà. Et puis on a 25 élèves qui étudient l'anglais, je ne sais plus où j'en suis, moi. Là on, donc là, on sait combien on a de garçons, pardon, 30 moins 19, donc on a 11 garçons. Ici, on sait qu'on a 5 élèves qui n'étudient pas l'anglais, puisque dans ce sens-là, ici, on doit trouver le même total, et dans ce sens-là aussi. Donc on a 19 filles, 11 garçons, 25 élèves qui étudient l'anglais, 5 qui ne l'étudient pas on sait que tous les garçons étudient l'anglais et puis donc comme on a un total de 25 élèves qui étudient l'anglais eh bien ça veut dire que qu'on va avoir ici 14 filles qui étudient l'anglais et donc 5 filles qui n'étudient pas l'anglais on arrive comme ça aussi à représenter cette même situation mais avec un diagramme un petit peu différent aussi utiliser des diagrammes pour représenter toutes les issues possibles d'une expérience qu'on fait. Toutes les possibilités ici, par exemple, on lance deux dés et on lit à chaque lancée le chiffre sur la face supérieure de chaque dés. Alors on peut représenter ici, dans cette colonne-là, voilà, cette ligne-là, le résultat du premier dé. Dans cette colonne-là, le résultat du deuxième dé. Et donc, on peut ici avoir une vue d'ensemble de tous les résultats possibles. Et à partir de ça, eh ben, vous pouvez répondre ici à ces quelques questions euh, qui, sont, qui sont posées. Alors comment euh, vous avez des questions sur les exercices avec les dés? Donc on peut ici euh, ça, ça permet de faire une représentation de toutes les possibilités et puis ensuite d'isoler de, des cas qui peuvent, euh, qui peuvent nous intéresser. Donc avec ça on peut calculer après euh, si on imagine un jeu de dés où on doit lancer deux dés, on peut et puis les probabilités d'obtenir certains résultats. Les probabilités, on verra ça un peu plus tard. Mais ça permet de compter les choses en tout cas. Le, le, diagramme, en, le diagramme de Venn permet aussi de compter les choses. Le diagramme de Carole aussi, dans cet exemple-là. Et puis ce diagramme en tableau aussi permet aussi de compter différents éléments d'une expérience donnée. Alors ici, on va faire un bouquet. Je vais regarder un petit peu ce que vous avez fait. Euh, il y a eu l'idée d'un diagramme de ça, Donc On a des marguerites et puis les tulipes. Les marguerites, je les mets dans la colonne et les tulipes, je les mets en ligne. Et puis des marguerites, on en a des blanches. On en a des jaunes. Et les tulipes, on en a des rouges des roses et des noirs. Donc si elle veut faire un bouquet euh, avec une marguerite et une tulipe, ben on voit ici qu'il y a six possibilités différentes, donc six bouquets différents possibles. Par exemple. Une autre présentation possible, c'est de se dire... ben je choisis la première fleur. Pour la première fleur, je vais prendre soit une marguerite blanche ou alors une marguerite jaune. Donc ça, c'est l'idée de diagramme en arbre. Et puis, pour la deuxième fleur, eh bien, je peux choisir une tulipe rouge, une tulipe rose, une tulipe noire. Et puis là, même chose, une tulipe rouge, une tulipe rose et une tulipe noire. Donc au final, j'ai six bouquets possibles. Donc c'est une autre manière de présenter le problème. Il oui. euh, y en a probablement d'autres. séparer euh, Marguerite puis après la couleur et puis euh, ouais. Je veux juste euh, donc on a ici Marguerite on a blanc jaune et puis ici on a tulipe rouge rose et noir et puis après les rejoindre, c'est ça, on peut faire ça, ça et, ça, et puis on peut faire ça, ça, et ça, en gros à peu près. Ça fait un petit peu différent. Donc on voit ici qu'on a, on a bien aussi cas différents. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce serait une autre manière de faire, peut-être le reproche que je ferais à ça, c'est tous les croisements qu'on a. Parce que si on rajoute après encore des éléments, on va avoir encore plus de croisements et puis ça devient difficile d'y voir clair. Mais c'est une représentation possible. Donc on va plutôt travailler avec cette représentation-là pour faire les arbres. Et puis les arbres sont intéressants pour dénombrer, bon pour, dans, dans les situations, pour essayer de se représenter une situation. Euh, vous verrez, dans certains cas, on peut faire un arbre, on peut commencer à faire un arbre, mais sans forcément énumérer tous les cas. Ici, par exemple, je l'ai mis ici, et puis ici, je n'ai pas mis le nom des tulipes. Ça, ça me suffisait après de savoir que ça allait être la même chose, et puis que j'allais avoir 6 cas. Donc on arrive comme ça à l'aide des arbres à compter aussi les, les, différents, euh, les différentes possibilités sans forcément faire un arbre complet. On arrive après à avoir une structure et puis à en déduire le nombre de cas qu'on a. Donc on verra des exemples plus tard. Euh, je vous laisse. Donc à l'aide d'un arbre, comme moi je l'ai fait avant... Euh, représenter ces différentes situations. Donc ici avec l'exercice de 1.10, Marc et Eric, on peut se dire qu'on part et puis on réfléchit ici. Première partie qui joue, on a deux possibilités, soit Marc qui gagne, soit Eric qui gagne la partie. Après ça va continuer, ils vont faire une deuxième partie, a priori, et puis là soit Marc il gagne, soit Eric. Sur cette branche là, ici on va s'arrêter, ils ne vont plus continuer à jouer puisqu'on nous dit que si un des joueurs gagne deux fois de suite, il a gagné le match. Donc ici Marc, il a joué deux fois de suite, il a gagné deux fois de suite, donc il a gagné le match. Donc ils vont arrêter. Puis ici ça va continuer donc là ils vont faire une troisième partie puis soit Marc va gagner soit Eric et puis là on va s'arrêter Eric il gagne deux parties de suite hein, puis ça continue ici aussi euh, sur la branche du bas et puis on va finalement arriver euh, on va finalement arriver à un moment ici où on va s'arrêter complètement il me semble. donc là on a Marc qui a gagné deux parties de suite et qui en a gagné trois, donc il a doublement gagné le match ici. Si on, veut. on a les deux conditions qui sont réunies. Et ici, on a encore rien. Ils ont alterné, donc ils doivent faire encore un match de plus. Et puis là, c'est soit Marc qui va gagner, soit Eric. Et puis là, dans ce cas-là, Marc il aura joué fois gagné trois fois et dans ce cas là ils auront joué enfin les deux ils auront joué cinq fois et gagné trois fois chacun on va trouver la même chose ici sur la branche du bas donc ils doivent jouer au moins cinq matchs enfin le plus de matchs qu'ils vont jouer pardon c'est cinq